pour fermer ma gueule, ouais. en plein naufrage d'une planète en feu ouais. tout sous réseau, tout crève seul, ouais. comment passer demain quand le nous est un jeu Alors je m'envoie vers des toits à Ma voix est tendue vers l'original De l'original Je me souviens de rien Orgie éternelle Vu mon quotidien Classe moyenne désenchantée ouais. Diplômée désargentée ouais. Avenir Fais pas rêver donc sexe et drogue décomplexée ouais. Plexus a l'air juste scoute de ciel Cherchant les toits qui m'ont vu naître Pas modeste mon choix s'arrête Sur la plus belle du céleste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 Y'a eu des décassés pour des culs touchés, des coups donnés pour des sales idées Quand il perçaient dans la musique, que j'étais percé par le pacifique Au bout du bout de la Colombie, mettre les bout pour suivre la vie Prendre un bateau, partir au large, bâtir solo une vie de barge Laissez l'écho des sirènes, se faire un nid dans ma porte Laissez les cubes du mid-lèvre, cristalliser contre ma bave. Et lutter parce que demain, tes rêves seront les siens Et entre ces deux mains, s'éveille le genre humain